Yeah. Mm -hmm. En haut. On peut se poser un moment, c'est tranquille. Qu'est-ce qui t'a pris tout à l'heure de forcer cette porte Et tout le bourrin que t'as fait, t'as ramassé tous les rôdeurs du coin Et quoi Toi, oh, t'étais pas censé couvrir mes arrières Me protéger Je rassemblé du matériel important, ok Du matériel vital. Ah ouais Et mon cul, c'est du poulet Je parais que t'étais encore en train de chercher de l'agnole. Toujours pareil. Le monde peut s'effondrer autour de toi et t'es toujours en train de téter le goulot sans arrêt. Hé, hey, je te ferais dire que le vin, c'est boisson diététique. Le vin rouge, c'est bon pour la santé. C'est un ministre qui l'a dit. Je me souviens plus lequel, mais il l'a dit <rire> Ouais, c'est même ministre qui, aujourd'hui, se terre dans leurs abris anti-atomiques. <rire> Bref. Bon, on risque d'être coincés ici pour un bout de temps. Je fais le tour du puis... Euh, pas grand chose à chabarder. Ouais, c'est pareil en haut. J'ai bloqué les issues. Qu'est-ce qu'on va dire aux autres quand on rentrera Désolé, on s'est laissé coincé, on rentre les mains vides. Bon, on verra bien quand on finira à se barrer d'ici. Ouais. En attendant une petite partie de carte, c'est le dit voilà, allez. Ouais, allez. Je mélange, comme ça, tu verras que je triche pas. Toujours à suivre le moment où groupe, et à choper tout le pécu qu'ils trouve Ouais. Leur seul but est de nous embaumer dans leur bandettes pour nous contaminer et qu'on devienne l'un des leurs. Exactement. Faut pas y aller s'approcher de nous. J'ai pas envie à vivre aussi leur rang. T'as compris comment ça a commencé, tout ça J'avoue que j'étais un peu dépassé par les événements quand toute cette épidémie a commencé. Mec, je suis que sûr de trois choses, euh, Trois choses. Premièrement, une sorte de virus a contaminé le monde entier et a transformé les gens en zombies des cerveaux. Mais des zombies, tu veux dire comme, comme dans Walking Dead Non, et arrête de m'interrompre. Ils, ils sont juste de nutriments. Et ils ont plus besoin de manger ni de boire, ni de dormir. Et ça c'est chaud. Et bref, deuxièmement, ces zombies, ils s'approprient tout le PQ qu'ils peuvent trouver, et ils s'enroulent autour d'eux pour des inconnus. Ouais, comme avant l'épidémie, les gens avaient commencé à acheter du PQ conspulsivement. J'ai jamais compris pourquoi du PQ, pourquoi pas du dentifrice C'est plus important le dentifrice, hein Ouais, mais qu'est-ce que je viens de dire là Euh, pardon, vas-y, continue. Bon, je reprends. Troisièmement, le point le plus important. C'est de plus en plus compliqué, jour après jour, de trouver de quoi chez complètement. Ouais, dur. Je connais un mec qui a dû le faire à la main. Il y avait pas le choix, mais ça reste dégueulasse. J'avoue. En fait, j'ai trouvé ce que tu cherchais derrière la porte tout à l'heure, je veux dire, avant de rabouter tout le quartier. Un ah, peu que j'ai trouvé. Regarde. Oh. <rire> c'est tout. C'est la bonne, putain. Un ah. peu que c'est de la bonne, mon J'ai pas pris tous ces risques pour que ça tombe entre leurs mains. Bien dit. C'est beau. Ceci était un message du Comité National des Survivalistes Français. Arrêtez de dévaliser le PQ. Ça sert à rien et ça va compliquer la vie des survivants quand ce sera vraiment la fin du monde. Allez, bisous.